Pour cette dernière vidéo de l'année, je vais vous dresser le portrait robot du meilleur placement pour l'année 2020. Bonjour, c'est Pierre Moubon. Dans cette vidéo, j'analyse les caractéristiques réelles du placement qui est considéré massivement par les épargnants, par les épargnants comme le meilleur de tous. C'est un placement qui est grévé de 0,5 à 1% de frais annuels. C'est un placement qui rapporte moins que l'inflation, autour de 1% en 2019. C'est donc un placement dont les frais représentent 50% du rendement. C'est un placement qui, chaque année, rapporte moins que l'année précédente. C'est un placement qui repose sur des emprunts souscrits par des états qui approchent de plus en plus de l'insolvabilité. C'est un placement pour lequel les gestionnaires viennent d'obtenir du ministre de l'économie, M. monsieur, Baudol, monsieur Baudol le Maire, l'autorisation de s'approprier, au moins temporairement, l'épargne qui a été stockée pour les clients. C'est un placement dont les sociétés de gestion avancent inexorablement vers la faillite en raison des taux d'intérêt négatifs. C'est un placement que l'État est autorisé à bloquer quand bon lui semble pour la durée qu'il jugera nécessaire, et ce, en vertu de la loi Sapin 2 votée par le Parlement français en 2016. Connu, c'est l'assurance-vie, considérée comme le placement préféré des Français, et pour donc tous ces Français qui souscrivent les assurances-vie comme le meilleur placement ou un des meilleurs placements. Comme d'habitude, si cette vidéo vous intéresse, si son sujet vous paraît digne d'intérêt et vous paraît de, de nature à être bénéfique pour d'autres personnes que vous, et eh bien, pensez d'abord à lever le pouce pour marquer l'intérêt qu'elle qu revêt à vos yeux et euh, pensez également à partager pour faire bénéficier tous ceux euh, que vous souhaitez en faire profiter de la manière la plus simple qui soit. Je vous en remercie par avance, c'est très important pour la notoriété de la chaîne. Et à la lumière de, de ce coup de projecteur sur les dessous de l'assurance-vie, sur la partie occultée de l'assurance-vie, qu'elle soit tout à fait officielle, bien sûr, on se demande comment des centaines de milliers, des millions d'épargnants français peuvent, chaque année, euh, lui confier une part, plus ou moins significative, de leur épargne, de l'épargne qu'ils ont gagnée à l'assure de leur front, à hauteur, globalement, de plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il faut se rappeler que sur les fonds euros des, des assurances-vie, euh, détenus dans les divers contrats euh, d'assurance-vie, euh, il y a 1 milliards d'euros euh, qui sont donc confiés à la gestion des compagnies d'assurance-vie. Question pourquoi un placement qui présente tant d'inconvénients, tant de risques, et qui finalement est aussi peu performant que l'assurance-vie, connaît un tel succès ben cela s'explique, à mon avis, par trois raisons. Euh, la première, c'est la force de l'habitude, puisque pendant plusieurs dizaines d'années, pendant au moins 20 ans, euh, l'assurance-vie a été de fait un très bon placement. Alors quand je dis l'assurance-vie, je parle des fonds euros, euh, puisque le sujet, c'est bien, bien les fonds euros, le meilleur placement que je viens de décortiquer euh, dans, toute, euh, dans toutes ses facettes, en particulier ses facettes les moins favorables. Ce sont bien les fonds euros de des compagnies d'assurance-vie. Alors pourquoi un tel placement euh, continue à être considéré comme très bon par une quantité importante d'épargnants euh, C'est principalement par l'habitude, puisque pendant des dizaines d'années, on a lu partout, euh, avec la, euh, la puissance de communication euh, des, ben, des, des compagnies d'assurance, de l'État, on a lu partout que l'assurance-vie était un très bon placement. Et d'ailleurs, les épargnants d'assurance-vie, les souscripteurs de contrats d'assurance-vie en particulier, qui avaient mis leur fond, leur argent sur le fonds gros, pouvaient constater que d'année en année, leur épargne progressait dans une quasi parfaite sécurité et qu'elle ne pouvait pas régresser et qu'elle était de fait garantie par une considérable solvabilité des compagnies d'assurance. Mais ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, dans l'esprit des, des gens, l'assurance-vie, ça continue par habitude à être un excellent placement. Ça, c'est le premier point. Le, la, la deuxième raison pour laquelle euh, l'assurance-vie est toujours considérée, même si c'est faux, comme un excellent placement, je viens de, de l'aborder euh, en signalant euh, ce qui avait fait que pendant une dizaine d'années, elle était considérée comme telle, c'est la puissance de la propagande. Des institutions, institutions, donc, sont les compagnies d'assurance, euh, c'est l'État, ce sont les banques, puisque les banques participent aussi à la distribution de, de, de l'assurance-vie par l'intermédiaire des compagnies qui sont filiales, qu'elles ont créées pour cela. Euh, ça a été également, il faut le dire, pendant longtemps, et même encore, euh, le, le discours de beaucoup de conseils en question de patrimoine, euh, soit parce qu'ils le pensaient, ne peuvent plus continuer à le penser à l'heure actuelle, euh, tout simplement parce que euh, l'accumulation de contrats d'assurance-vie euh, dans, euh, dans leur affaire euh, fait qu'aujourd'hui, ils sont dépendants du maintien des encours sur ces contrats. Donc, il ne faut pas attendre de leur part qu'ils attirent l'attention euh, systématiquement de leurs clients sur les inconvénients et les risques qu'il y a à rester dans les contrats d'assurance-vie. Et enfin, le, le dernier point, la dernière raison, c'est la magie d'un mot qui est au moins aux oreilles des épargnants français, le plus important, le plus extraordinaire, c'est le mot « garantie ». La, les fonds euros d'assurance vie, c'est « garantie ». C'était « garantie » et on continue à nous dire que c'est « garanti. Eh bien, c'est faux. Les fonds euros d'assurance vie euh, ne sont pas réellement garantis. Euh, Qu'est-ce qui fait une garantie C'est effectivement l'engagement d'une entité, d'une personne physique ou morale conséquente, de par sa surface financière, à garantir. Et puis, in fine, en situation réelle, c'est la réelle capacité financière de cette personne à assumer la garantie qu'elle a accordée. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance-vie sont en difficulté de plus en plus grande et je vais vous dire pourquoi, vous, vous rappeler pourquoi euh, tout de suite, dans, dans, dans, dans deux minutes, euh, donc de facto, elles ne sont pas en capacité d'assurer la garantie qu'elles prétendent, euh, qu prétendent fournir sur les, sur, les, sur, les fonds, sur les fonds euros. Alors, bien sûr, euh, en situation normale, euh, en dehors de, de phénomènes systémiques, euh, les compétences comptes d'assurance-vie, Reste capable d'honorer les garanties qu'elle a, qu a fournies sur les contrats. Mais cela est en train de s'étioler de plus en plus, euh, et je peux vous le dire tout de suite, avant d'aborder la deuxième partie, euh, à cause de l'effet des taux d'intérêt négatifs. Donc en réalité, la garantie qui, est, qui, est, qui, est assortie, enfin, qui accompagne les fonds euros, qui a sorti les fonds euros, euh, c'est plus un discours une réalité. On va dire c'est une réalité jusqu'à un certain point, et ensuite il ne reste plus que le discours. La conclusion de tout cela, c'est que les fonds euros, c'est le pire déplacement. Ce n'est pas un placement mauvais, c'est effectivement un placement mauvais, mais ce n'est pas un placement mauvais parmi les autres, c'est le plus mauvais déplacement. Il est en réalité plus mauvais encore que, on va dire, tous les livrets que toutes les épargnes a vus quasiment à vue qui sont faites dans les, dans les banques euh, le point commun c'est qu'en effet euh, cette épargne là est menacée par la faillite de l'institution qui la détient dans un cas l'assurance vie dans l'autre cas les banques mais la différence c'est que l'épargne qui est faite euh, en banque, même si dans l'idée du public elle est très sûre elle n'est peut-être pas tout à fait aussi sûre qu'est qu l'épargne euh, qu'elle est des assurances-vie. Euh, il y a une autre différence pratique, c'est que, euh, les, comme je l'ai rappelé dans les, les caractéristiques aujourd'hui euh, des, des fonds euros, euh, les fonds euros sont, euh, peuvent être en quelque sorte bloqués par décision de l'État, euh, ce qui est le cas depuis donc euh, à peine 2. Il faut savoir qu'en plus de cela, en vertu, je crois que c'est l'article 620 ou 630, quelque chose du code des, du code des assurances, les compagnies d'assurance vie, si elles estiment que leur solvabilité est en jeu, est en danger, pouvaient déjà, depuis longtemps, bloquer les fonds euros. Ce qui est nouveau avec SAPEN 2, c'est que l'État, lui, peut mettre son nez dedans et donner l'ordre aux compagnies d'assurance vie de bloquer les fonds euros pour une durée, je crois, de 3 mois ou de 6 mois, qui est renouvelable, autrement dit, à partir du moment où l'État déciderait que les fonds euros des compagnies sont bloqués. Bien, ils le sont pour une durée indéfinie. Ce n'est quand même pas le cas de l'épargne bancaire, même si elle est menacée par la faillite des banques ou par des faillites systémiques. Euh, donc l'épargne bancaire n'est pas une épargne hautement sécurisée à l'heure actuelle, mais euh, les assurances-vie, c'est encore pire. Alors pourquoi est-ce ainsi Pourquoi les, les fonds euros en sont à, à ce stade. Euh, bien, je, je vous ai dévoilé le, le secret il y, a, il, y a quelques, il y a une minute ou deux. Euh, la raison, ce sont les taux négatifs. Euh, les, les fonds euros donc, sont, sont adossés euh, aux emprunts d'État. Clairement, euh, quand vous mettez votre argent dans un fonds euro, avec votre argent, la compagnie d'assurance va souscrire à des emprunts d'État. Donc Jusqu'à un certain temps, c'était ce qu'il y avait, qui avait plus sûr, surtout avec un État comme, comme l'État français. Euh, et puis, euh, petit à petit, au fur et à mesure que l'État s'est plus en plus endetté, il a commencé à avoir une suspicion légitime sur la capacité de l'État à rembourser ses dettes. Euh, suspicion qui est euh, tellement euh, justifiée que euh, la Banque Centrale Européenne n'a euh, euh, a cessé de baisser les taux d'intérêt, pour que justement les États puissent continuer à payer ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'il y a sur les emprunts qu'ils ont émis. Euh, donc fondamentalement, c'est l'insolvabilité des États qui est la cause de la baisse des taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'il y a donc dans le portefeuille des fonds euros Il y a essentiellement des emprunts d'État. emprunts d'État, tant que... Euh, d'intérêt seront ultra bas, c'est-à-dire tant que la Banque Centrale Européenne maintiendra des taux très bas dans le but justement de, de maintenir la solvabilité des, des États, eh bien les États demeureront solvables. Euh, le problème, c'est que, euh, en réalité, ce n'est qu'un petit aller, puisque la, euh, la situation de fond, c'est un excès d'endettement de la part des États, donc c'est une, une insolvabilité potentielle. Euh, si les taux d'intérêt venaient à remonter, c'est-à-dire qu'avec des taux d'intérêt normaux, euh, l'État français, et, et, puis, et puis la, la plupart des autres en Europe, sont insolvables. Sauf, sauf l'État allemand qui a un, un endettement qui finalement n'est pas extraordinaire, sont insolvables. Alors ce qui risque de se produire, c'est que, j'ai abordé ce sujet dans d'autres vidéos, notamment dans ma dernière vidéo, euh, qui, enfin mon avant dernière vidéo euh, qui était euh, qui, qui, qui, qui utile. Euh, euh, en 2020, euh, craque crack boursier ou faillite, ou faillite des banques, euh, c'est si on veut euh, remonter les taux d'intérêt justement pour empêcher la faillite des banques, et eh on va créer l'insolvabilité des États. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien que les taux d'intérêt remontent au minimum jusqu'à un certain point. Et à ce moment-là, ce qui va peser euh, sur, euh, sur les emprunts euh, obligataire donc sur les obligations d'État, eh c'est le risque d'insolvabilité et donc c'est la, la, la faillite des fonds euros. Euh, voilà euh, le, le problème de fonds. Euh, donc les fonds euros sont vraiment au cœur, au cœur de ce qui ne va pas. Ils n'en sont pas la, la cause, mais ils, ils en subissent les conséquences de plein fonds, les fonds euros. Euh, remontons des fonds euros jusqu'au cadre dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ont un modèle qui fonctionne sur la base de taux d'intérêt réel positifs, ce qui est relativement évident. Enfin, toute toute l'économie fonctionne sur la base de taux d'intérêt réel positif. Euh, confère les vidéos, les deux vidéos que j'ai faites, euh, une qui s'intitule euh, « Des taux négatifs à l'effondrement » et puis l'autre qui s'intitule « Les taux négatifs mènent à la dictature euh, ». J'y analyse, je décortique les mécaniques qui font que lorsqu'on a des taux d'intérêt négatifs, euh, non seulement plus rien ne marche, mais tout marche à l'envers et on arrive, euh, on arrive à, à, à un effondrement, euh, un effondrement général. Bon, les compagnies d'assurance qui sont directement au cœur de la problématique des taux sont touchées évidemment immédiatement lorsqu'on a, lorsqu'on se trouve un système, euh, dans un système où les taux deviennent positifs, deviennent trop faibles, ou deviennent nuls, ou deviennent négatifs. C'est aujourd'hui le cas. Donc les compagnies d'assurance sont prises dans un des taux. D'un côté de la pince... Euh, elles, elles bénéficient elles, de taux d'intérêt négatif, les placements qu'elles font sont à taux d'intérêt négatif, de l'autre, elles, elles garantissent, la fameuse garantie dont je vous parlais tout à l'heure, un, un résultat positif, elles garantissent au moins un gain euh, euh, aux euh, enfin, au souscripteurs des fonds euros. Bien évidemment, cela ne peut pas durer longtemps et cela commence à craquer. Euh, il y a déjà eu euh, le, les problèmes euh, qui qu'a connu, euh, qu connu sur Avenir, qui a entraîné une recapitalisation par son actionnaire de référence qui est le groupe Arkea. Euh, il y a également un G2R qui a été obligé, pour se recapitaliser, euh, même si euh, le mot n'a peut-être pas été prononcé, euh, d'émettre euh, des obligations à haut rendement euh, de façon à ce que les gens euh, apportent quand même leur argent dans une boîte qui est obligée de se recapitaliser. Euh, et que, alors que c'est une bonne assurance hein, on, on comprend bien pourquoi il faut qu'elle se recapitalise donc tout ça euh, sent franchement mauvais pour les, les, les, les compagnies, euh, compagnies d'assurance et c'est cette situation qui fait que très récemment euh, c'est un des points que, que j'évoquais dans, dans la litanie euh, de mon introduction sur ce qui si caractérise aujourd'hui les, euh, les fonds euros qui a qui fait que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a signé un décret, euh, bon, dont les contours ne sont pas encore parfaitement connus, mais un, un décret qui répond à la demande explicite qui a été formulée par la profession des assureurs, euh, d'autoriser, enfin, qui les autorise à inclure dans le ratio de solvabilité, autrement dit au numérateur de la division qui s'appelle le ratio de solvabilité, à inclure ce qu'on appelle la PPB, c'est-à-dire la, la, la participation. Euh, euh, euh, la, la provision pour participation aux bénéficiaires euh, qui est simplement une réserve qui est mise de côté dans les comptes euh, de la compagnie euh, pour lisser les, les résultats dans la durée les résultats des fonds euros de façon à ce que les, les épargnants en fonds euros euh, n'aient pas des résultats en moins mais lorsqu'en période où les rendements vont baisser eh bien, grâce à cette réserve qu'on appelle donc la PPB eh bien, euh, le, le niveau des fonds euros ne baisse que, que lentement. On m'a dit qu'il y a une parachute à la baisse. Bon, il est clair que, euh, de facto et juridiquement, cette PPB appartient aux assurés, puisque c'est de l'argent qui, qui est le résultat de le, des placements qui ont été faits pour eux avec l'argent qui ont confié à la compagnie et qui n'aura pas été distribué. Et bien, ce qui est nouveau, désormais, c'est qu'à euh, la demande donc, de, de la profession, cette PPB, cette PPB va être euh, intégrée. Euh, dans les avoirs, dans les actifs euh, de, de la compagnie, euh, enfin, dans les ressources de la compagnie plus exactement, euh, pour oh, faire augmenter le ratio bénéficiaire. Pourquoi Parce que ce ratio bénéficiaire est en train de se casser la gueule, tout simplement. Le euh, ratio euh, de la pardon, euh, compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer sur les, les malheurs des compagnies d'assurance dans le cadre des taux négatifs. Alors je pense que, je pense que vous l'avez compris. Euh, en tout cas, si vous êtes titulaire de fonds euros, si vous êtes euh, souscripteur d'un contrat d'assurance vide et que vous avez mis l'argent dans le fonds roux, euh, je pense que vous devez comprendre, il faut, il faut comprendre que ça commence à sentir très mauvais pour vous. Euh, très mauvais pour vous, parce que euh, le contexte est clair, euh, la loi Sapin 2 fait que ben, si les choses se dégradent, euh, vos, votre argent sera bloqué sur, sur le fonds gros, et puis euh, le décret que Bruno Le Maire vient de signer euh, autorise les, la compagnie dans laquelle vous êtes à vous piquer votre argent. Alors il est prévu que cette préemption pour euh, gonfler les, les ratios de solvabilité n'est que provisoire, dans un délai de 8 ans. Euh, la compagnie doit restituer cet argent euh, aux assurés. Bon. Euh, on peut le croire si on veut. Personnellement, je préfère ne pas, euh, je préfère ne pas me percer d'illusions et il ne faut pas se percer d'illusions. Donc la conséquence de cela, eh c'est qu'il faut sortir des fonds euros. Voilà. Euh, alors euh, cela entraîne une question, c'est une fois que je, suis sur, que je suis sorti des fonds euros, qu'est-ce que je vais faire de l'argent que j'avais déposé dessus Où je vais le mettre Bon, il n'y a pas de réponse. Je ne vais pas vous apporter de réponse dans le cadre de cette vidéo parce qu'il n'y a pas de réponse générique. Cela dépend évidemment de la situation de chacun, des objectifs de chacun, de son âge euh, et de comment, comment, il voit, comment il voit son, son, son avenir. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'une fois la question est posée, il faudra bien trouver une solution. C'est-à-dire, euh, je, euh, je mets ce qu'il y a sur mon fonds euro sur tel ou tel support départ d'un investissement qui est aujourd'hui possible. Et je, et, et je le fais d'une manière intelligente, c'est-à-dire qu'éventuellement je vais ventiler ça entre différents supports. Donc la question c'est, où peut-on investir ou épargner en 2020 bon, Pour cela, j'ai rédigé un PDF qui s'appelle « euh, Nos finances en 2020, euh, que faire ?». Euh, dans ce PDF, euh, je, je pose d'abord une analyse euh, globale de la situation et... J'explique à partir de mes propres vues, quelles sont les, les classes actifs sur lesquelles il me paraît souhaitable de, de se porter en priorité en 2020. Donc pour accéder à ce PDF, ce n'est pas difficile. Vous avez un lien sous la, sous la vidéo, je crois que c'est le premier lien sous la, sous la vidéo. S'il si n'apparaît pas, eh bien il faut d'abord cliquer sur « plus hein, » qui est écrit en caractère euh, majuscule euh, directement par, par YouTube. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, la vidéo n'est pas tout à fait terminée, il manque une chose très importante qui est vos commentaires, vous savez pourquoi je considère ces commentaires sont essentiels, puisque les commentaires ça veut dire que ma vidéo a produit son effet, c'est à dire qu'elle vous a amené à confronter vos idées ou vos idées préalables à celle que j'exprime là, et indirectement vous serez amené également à engager des discussions, des, des échanges avec euh, d'autres internautes qui suivent cette vidéo et qui la commentent. C'est terminé, terminer en ce qui concerne cette vidéo, si, si elle vous plaît, vous vous reste encore une chose à faire, c'est de lever le pouce, c'est de la partager, et puis bien sûr, pensez, pensez à vous abonner. De façon à ne pas manquer les prochaines vidéos et puis pour bien commencer l'année 2020, euh, d'accéder à la première vidéo que je ferai pour l'année 2020. Je vous souhaite un excellent réveillon, euh, euh, cogitez bien en tout cas vous personnellement à ces sujets et je vous dis à bientôt.